<rire> Ce que je, je, je pense que j'essaye de, de dire avec tout ça, c'est avant tout de, de ne pas se censurer soi-même, mais, mais véritablement. C'est-à-dire que tous les jours, on s'imagine des choses et depuis notre tendre enfance et on se dit « ah mais c'est pas possible ». En fait, on se dit que c'est pas possible, on se dit que ça va être trop dur, bien avant que le monde nous montre que c'est pas possible, que l'on se rende compte vraiment que c'est impossible. Et tous les grands projets, c'est issu de personnes qui ont dit eh « ben, je vais faire ça » et le reste du monde a dit « ça marchera jamais » et ça a fonctionné. Et, et je pense que c'est vraiment une clé pour, pour bien vivre, c'est de ne pas se censurer soi-même. C'est tellement important de ne pas se, se dire qu'on n'est pas assez bon, de ne pas se dire qu'on qu ne peut pas tenter pour quelconque raison, parce que ça, ça, on, déjà, on se, on se fourvoie, je pense que c'est totalement faux par définition. Enfin, on se... On présume, on est, de toute façon, on n'est pas objectif par rapport à nous-mêmes, enfin, c'est la définition d'être soi, c'est qu'on n'a pas une vision qui est celle des autres, on n'est pas objectif, on n'a qu'une seule vision, les autres ont, ont tous tout leurs yeux pour nous regarder, et ça peut être comme pour un entretien d'embauche, comme pour plein de choses quoi, tant qu'on ne va pas dire « est-ce que je vous intéresse bah, ?», on n'aura jamais la réponse, et, et dire au préalable bah, « je, je pense que je ne suis pas intéressant », C'est c'est la... ce vraiment emprunter un mauvais chemin, je pense. Et se censurer, se dire, bah non, je, je serai pas assez bon, ou, je, je pense que c'est naturel. C'est ce que je me dis tous les jours d'ailleurs. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, bah, peut-être je me trompe, mais il faut absolument, je pense, casser cette censure qu'on se met nous-mêmes, parce que c'est la pire des censures, c'est l'autocensure, c'est le... ne même pas s'autoriser à, à tenter. C'est terrible. <rire> D'accord. J'espère que je donne espoir et que je. plus qu'autre chose, mais. Il faut tenter, il faut tenter. Ok, bon, bah, merci Alexandre pour ces mots. Bah, merci et... à vous, hein. j'adore ce projet et les autres, ça, ça enfin, c'est passionnant je trouve, c'est exactement ce... ce dont beaucoup de personnes, Enfin, moi j'avais besoin de ça aussi, je, je pense que vos vidéos je vais les apprécier avec, euh, avec un bonheur. Bon, bah, c'est tout ce qu'on espère.